Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. je ne suis pas seul, je suis en charmante compagnie, je suis avec Vanessa Wuima de, de chez Dolce Gusto. Alors on va rapidement résumer, bonjour Vanessa. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là, c'est très gentil. Avec plaisir. Alors pour expliquer ta place et pourquoi tu es près de moi, c'est quand même important de, de préciser, tu es donc responsable, donc consommateur et après-vente pour euh, plusieurs marques dans le groupe dont tu fais partie. Dolce Gusto en fait partie, on rappelle rapidement les marques, c Calor, Tefal, Rowenta. Krups, Moulinex, Lagostina, Emsa et WMF. Parfait. Neuf marques pour deux pays que tu représentes et tu es bien placé car tu connais en fait l'entretien. Parce qu'on va mettre à jour une de mes vidéos, c'est-à-dire l'entretien de votre Dolce Gusto. Et on doit avouer, il faut être très transparent. Vanessa est revenue vers moi et on, on, on se connaît un peu, donc on, on, on parlait régulièrement de comment améliorer chez les, les consommateurs l'expérience de chez Gusto. Comment faire que sa, que sa machine vive plus longtemps Eh bien, alors on va vous expliquer trois points importants. Alors trois sujets importants. Vanessa va nous éclairer là-dessus. L'eau à mettre dans sa machine, le détartrage et l'entretien. Alors l'eau, tout d'abord, explique-nous. En effet, l'eau est très importante. La machine est conçue pour utiliser de l'eau de ville. Oui. Okay. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est ce qui Et est marqué ça, dans le mode d'emploi. C'est ce qui est indiqué en effet dans le mode d'emploi. Veillez, si vous utilisez de l'eau de robinet qui n'est pas adoucie, euh, à éviter que l'eau euh, soit exempte de goût oui. pour ne pas altérer euh, la préparation en fait. Puisque... Voilà, parce que le calcaire, selon les régions, donc nous aussi on est à Sambreville, on a quand même un taux de calcaire assez important. Ça dépend un peu des régions, mais ça, ça peut abîmer la machine. C'est-à-dire qu'au niveau du goût de l'eau, c'est surtout ça. L'eau de ville peut parfois avoir un goût, tout simplement. Voilà, le goût du café qu'on voilà, a Voilà, un goût peut-être parfois un peu de chlore. Donc euh, c'est simplement ça qu'il faut veiller à faire attention quand vous utilisez de, de l'eau du robinet. Nous recommandons l'utilisation d'une eau en bouteille, de source. De, de, pr de, source, de okay. préférence. Et vous pouvez aussi Non pétillante. Utiliser, <rire> non pétillante. <rire> et vous pouvez aussi utiliser une eau filtrée. Voilà. Et oui, veillez voilà. toujours aussi à ce que, que l'eau soit à température ambiante. C'est toujours mieux. Oh, oui, oui. Oui. Ce qui va se passer, c'est que la machine va peut-être mettre un peu plus de temps à faire le café ou il sera peut-être un peu plus froid parce que l'eau voilà, sera très froide. Voilà, absolument. Voilà. Oui. Parce que c'est vrai que la, la Dolce Gusto sort du café relativement chaud, donc on n'a pas de souci à ce niveau-là, mais c'est important quand même de le Une préciser. Chose. Alors le deuxième point très important, le détartrage. Alors ça, c'est vraiment un point qu'il faut appuyer dessus. Il y a des techniques à ne pas faire et d'autres à utiliser. Explique-nous. Alors, tu disais un élément important. Effectivement, ces machines, on n'utilise pas de vinaigre blanc. Tu sais qu'en disant ça, il va avoir un, une fronde sur ce qu'on va dire, mais c'est voilà, important. Il y a une raison. Oui, en fait, le vinaigre blanc va altérer en fait, les joints en silicone et vous oui. risquez d'avoir des fuites à votre machine. Ok, donc ouais. le risque, c'est qu'à ce moment-là, à un moment donné, la, la machine se met à fuiter. Absolument, en fait. oui. okay. Vous allez avoir effectivement, c'est le risque que c'est des fuites. Et on a des, des fois le cas, le problème avec le thermobloc, en fait, à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas un problème où ça se caramélise avec euh, le, le vinaigre non, Je pas, me trompe, peut non, pas spécialement dans une Dolce Gusto. Il est clair que le vinaigre blanc, une fois en fait, qu'il est chauffé à haute température, mmh. il va à ce moment-là libérer son acide. Voilà, ok. Oui. Et, euh, oui. Et en fait, c'est cet acide-là, justement, qui, une fois... Euh, monter à température, va abîmer euh, les joints machine. et va abîmer effectivement la machine à terme. Alors si on dit ça, et je sais que de nombreuses personnes euh, utilisent de vinaigre euh, pour détartrer ces machines, c'est important de préciser une chose très très importante, on parle uniquement de la Dolce Gusto, on n'engage pas les autres machines, on n'engage pas votre bouloir. Si vous avez l'habitude de détartrer votre bouloir au vinaigre blanc, on ne dit pas qu'on ne peut pas le faire. On parle uniquement de cette machine-ci, c'est important, parce qu'elle est conçue d'une certaine manière. Voilà, il faut être relativement clair à ce niveau-là. Alors, on va montrer un détartrage, car ici, tu nous as amené une machine et je ne sais plus comment elle s'allume. Remontre-moi. Cette machine, effectivement, en fait, en fonction des machines, euh, donc un détartrage, il faut savoir que ça se réalise en fonction de son utilisation et aussi de l'eau qu'on a utilisée, évidemment. Si ben. on a une eau qui est très calcaire, qu'on utilise de l'eau du robinet, il va parfois falloir euh, détartrer aussi euh, plus souvent sa machine si on voit qu'il y, qu y a beaucoup de calcaire. De plus en plus de machines sont équipées d'un témoin. Donc en fait, celle-ci, justement, je vous l'ai amenée. Donc au départ, la machine chauffe, le témoin est rouge. Et si ce témoin, au lieu de passer au vert lorsque la machine est prête à être utilisée, ça veut dire qu'elle est, est chaude, enfin prête à utiliser, il est orange, c'est un indicateur, la machine vous dit « Oh oh, il est temps de s'occuper de, de, de, de moi de, de et détartrer. de me détartrer ». Alors, le fait euh, qu'il y ait un témoin orange n'empêche pas d'utiliser la machine. Oui, euh, oui. Mais je vous conseille vivement, une fois que le, le témoin s'affiche, de détartrer, de détartrer la machine, votre machine. Parce qu'un écoulement lent ou absent, est toujours dû à un problème d'entretien. Ce témoin que tu parles, est-ce que là on est sur la drop oui. de Dolce Gusto, est-ce qu'il est, est, qu est disponible sur toutes les machines Non, de, de, les anciennes de, machines. C'est-à-dire que c'est en fonction de, de la gamme, si vous voulez, si vous êtes dans une machine entrée de gamme, vous n'aurez pas ce témoin. Donc, donc, on détarte quand alors on conseille tous les, Le mode d'emploi vous conseille tous les 3-4 mois, mais de nouveau c'est en fonction de votre, de votre utilisation. Alors là je fais appel à votre bon sens, à tous, c'est que vous avez... Allez, beaucoup de gens ont des calendriers électroniques. Mettez un petit rappel dans vos calendriers. Mettez ça pour deux ans, etc. Tous les mois ou tous les deux mois, détartrez ma machine. C'est extrêmement simple. Mais utilisez vos calendriers électroniques, ça vous rappelle. Et ça évite en fait un problème. Donc voilà, maintenant, il n'est non plus vert. Il, est, il orange. est orange, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra voilà, donc, de loin. En fait, au départ, il était rouge, la machine chauffait et maintenant, en fait, la machine, elle a le témoin orange. Si vous lisez de nouveau le mode d'emploi, ouais, c'est port... important. le mode d'emploi, euh, vous avez un petit fascicule qui est livré avec les machines. C'est un guide rapide d'utilisation. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, vous avez la possibilité d'aller sur le site de Nestlé Dolce Gusto et vous pourrez télécharger le mode d'emploi complet de votre okay. machine. Et le mode d'emploi, c'est à lire au départ. Voilà. C'est vrai, et, mais, mais à coup le pas dans ce cas-ci, c'est que quand on le voit, on a plus des fois l'impression d'une brochure promotionnelle parce que c'est tout coloré, etc. C'est que moi, je n'ai pas forcément tendance à la lire. Gardez-les. Consultez-les parce qu'en fait, ceci améliore la vie de votre machine. Alors, c'est parti pour un détartrage pour la drop. Montre-moi un peu cela. Voilà, alors, on parlait justement, donc on n'utilise pas de vinaigre, on utilise un détartrant pour machine à café. Pourquoi Parce que justement, le vinaigre va abîmer les joints de votre machine. Tout à fait. Alors qu'un détartrant, il contient justement un inhibiteur, un inhibiteur de corrosion. Donc, okay. il va justement éviter. Éviter, éviter de de justement les que l'acide. Voilà, c'est voilà, vraiment. Donc, tu tu as ça. sorti par contre un, un ustensile Voilà. Ça aussi, c'est un, un faux porte-filtre. Un filtre aveugle, on dit aussi, ouais. je pense. Hein. Donc, vous Merci. mettez le faux porte-filtre qui est lié avec votre machine. Plus facile en face. Ah, voilà. En Donc, voilà, vous mettez le porte-filtre. Ensuite, vous prenez... Votre détartrant. Donc, 500 ml d'eau. Donc, en général, la majorité des détartrants sont toujours euh, livrés avec une petite tigette qui, justement, vous permet de vérifier euh, le, le, la teneur ouais. en calcaire en fait, de, de votre eau. Donc, ici, dans le cas présent, on a besoin d'un petit sachet. Un sachet par 500 ml d'eau. Un sachet millilitres par 500 ml d'eau. Et on va mettre ce sachet dans le récipient. On va mélanger On ça. va mélanger. On va retirer le réservoir. Donc le réservoir, on le montre sur celle-ci, voilà, il est sur le côté. Donc voici la face de la machine sur le côté droit. Alors regardez quand même, c'est important. L'intérieur du réservoir, regardez. Hein. Donc, donc là, à mon avis, elle a été utilisée en partie avec de l'eau filtrée, en partie avec de l'eau de source et de l'eau de ville. Donc c'est important. Le réservoir est déjà lui-même très, très blanc. Ensuite, on va mettre le mélange dans le réservoir. On entend déjà que Les ça, que t intrises t intrises ça, c'est déjà en train d'agir, c'est déjà en train d'agir. Euh, toujours prudent sur votre plan de travail quand vous manipulez ce genre de choses. Essuyez bien, ne laissez pas déborder. Surveillez votre détartrage. Donc tu m'as dit on maintient le bouton 5 secondes. Appuyez machine éteinte pour démarrer le cycle. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est parti Et donc là, on n'a rien à faire. Elle va commencer son cycle toute seule. Et là, à ce moment-là, à partir du moment où elle commence à alterner, elle clignote orange et vert, il faut tout simplement suivre le mode d'emploi et vous appuyez comme okay, il est indiqué sur le mode d'emploi. Voilà. Je ne sais en pas fait, si on l'a vu à la caméra, on avait une petite goutte rouge ici. Et donc vous laissez s'écouler à chaque fois. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal que la machine s'arrête puisqu'elle laisse à chaque fois le temps le du détartrant de agir. agir dans la machine. Regardez déjà l'intérieur ce qu'on obtient. Donc, outre le produit qui est blanc, c'est normal, mais on obtient des petits résidus euh, de café, etc. Donc malgré que ce sont des capsules, l'entretien est important. Parce que certaines personnes disent « Voilà, c'est une capsule, on la prend, on la jette, ma machine est propre ». Non, donc c'est important de bien être et d'entretenir. Les tartrages durent plus ou moins 20 minutes, une demi-heure. Même un petit peu plus Non, non, un, un, un, petit, un petit 10 minutes. Un petit 10 non, minutes, non, un petit voilà. 10 minutes. Non. Il faut tout simplement bien laisser agir la machine et suivre les étapes. C'est très important, suivez toujours les étapes du mode d'emploi. Car elle va demander de rincer. Absolument, évidemment. bien Alors, entendu. Petite chose, la machine va se rincer évidemment. N'hésitez pas, et ça c'est un conseil personnel que je vous donne, quand vous avez terminé, rincez manuellement votre réservoir. Vous mettez dedans, vous secouez bien, vous le mettez. La machine sera rincée car le cycle va lui demander. Mais rincez bien vous-même votre réservoir. Donc voilà, la machine a fait une petite pause pendant deux minutes et à nouveau, on voit le petit voyant rouge qui s'allume et il est temps d'appuyer sur ce voyant. On a rincé au préalable le réservoir, on a mis de l'eau claire voilà. et maintenant la machine va rincer pour justement éliminer... Tout ça fait partie du cycle automatique. Hein. Absolument, voilà. toujours on suit le mode d'emploi. Et on voit qu'il y a encore un petit peu. C'est terminé. Donc c'était pendant une seconde. Encore un peu de solution blanche. Encore un peu ici. C'est tout ce qui est resté dans la machine. La pause a permis vraiment que la solution finale enlève les petits.. Les, les, les, les petits en fait, les petites le, le cas est plus tenace. Oui. Oui. Dans, voilà. dans le thermobloc, puisqu'on est avec une machine avec un thermobloc, on a 15 barres. Elle vient de terminer un premier rinçage de la partie chaude. Voilà. Donc okay. là, la machine, de Attends, nouveau... L'indication, mot... c'est quoi Pardon. Elle clignote ici et le petit... Elle s'est arrêtée. Donc, on a, on a d'abord appuyé sur le voyant rouge. On a laissé passer tout le réservoir d'eau. Okay. Ensuite, elle s'arrête. Et c'est maintenant le petit voyant d'eau froide okay. Mais il n'y a pas d'eau, donc on doit le remplir. Et, et, voilà, le réservoir, il faut de nouveau remplir avec de l'eau. J'aime bien ce genre de catch. Il faut refaire ouais. le réservoir, Voilà et on vient équipser dedans très facilement. Et, et tu effleures la ci, petite hein. goutte bleue. Et c'est voilà. parti. Il et c'est parti pour un deuxième rinçage. Le deuxième rinçage. Comme ça, on est certain qu'il n'y a plus de solution à l'intérieur de la machine. Absolument. Donc, réservoir rincé, la machine est prête. Comme tu as dit tout à l'heure, le voyant est redevenu vert. C'est parti. Donc on enlève le faux. La fausse capsule. La fausse capsule, le filtre aveugle. On commence toujours par... Alors, tu veux un petit cappuccino Un grand cappuccino. Un grand Allez, cappuccino. Quasiment à la macchiato, on va dire Allez. ça comme ça. Alors, on commence donc par la capsule de lait. Alors, petit rappel, et on le verra tout à l'heure, ne jamais laisser Non. Non, laisse, on laisse jamais le porte -capsule, la capsule dans le porte-capsule. Alors, euh, l'avantage quand on a une machine automatique, c'est que sur les capsules de Dolce Gusto, vous allez pouvoir justement voir quelle est la quantité d'eau nécessaire pour vraiment avoir le super résultat. C'est ce petit dessin qui est voilà, ici. Hein. Absolument. Voilà, absolument. Donc là, je suis au maximum. Et la capsule, elle m'indique que pour vraiment avoir la quantité... On diminue d'un cran. On diminue d'un cran. Donc, tu mets la capsule dans Porte Capsule. Et c'est parti. Tu appuies sur le bouton rouge, puisque Eau on chaude. fait de l'eau chaude. Voilà, donc elle est centrée. Voilà, on voit, c'est un verre en plastique pour que vous voyez bien les, les couleurs, ça ne vibre pas de trop, vous hein. voyez, le verre reste quand même relativement bien en place malgré qu'il était vide, donc là elle s'arrête automatiquement, hein. on n'a rien à faire. On n'a rien à faire, c'est surtout l'avantage d'une machine effectivement qui est automatique, vous avez toujours euh, l'assurance d'avoir le bon mélange dans voilà. votre tasse. Donc là, on est même un petit peu plus qu'un cappuccino. Voilà. On est pratiquement sur un Donc, latte macchiato. Là, on attend toujours, toujours que la machine autorise le fait d'enlever la capsule. Dans ne le jamais forcer. Hein. On ne force jamais. Si vous constatez que vous n'arrivez pas à ouvrir, il faut jamais forcer. On a un thermobloc, on a des barres, il y a de la pression pour voilà. faire de la belle mousse. Donc, il est possible qu'il reste encore en fait de la pression dans la capsule. Donc, on, on laisse la machine. On ne la touche pas, on la laisse un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, donc cette fois-ci, on met la deuxième capsule qui est le café. Et de nouveau, on a la petite indication. Je vais la mettre, c'est une et là, seule. Hein. C'est une seule. Voilà. Et voilà, donc de nouveau. Tu appuies sur le voyant et c'est parti. Et c'est parti. On a entendu, nous avons entendu normalement le, la mousse de lait à décanter, lait en dessous, café et cappuccino. Et mousse de lait qui donne... Un cappuccino ou un latte macchiato, c'est extrêmement chaud. Voici votre Alors, préparation. Je, je vous conseille quand même toujours, en fait, d'attendre oui. que la machine en fait est terminée. Les petites gouttes, en Parce fait. Parce qu'en fait, les petites gouttes, tant que la machine n'a pas terminé son cycle, elle va toujours laisser passer le café. Donc, du moment que la machine nous a entendu, ça s'est terminé. Là, à ce moment-là, vous pouvez à ce moment-là enlever ah, et oui. vous n'aurez pas ces petites gouttes. Alors. Important. Effectivement, on retire toujours la, la capsule, capsule du porte-capsule pour éviter de bloquer la machine. Rappel par rapport à notre vidéo qui, qui était consacrée à, comment, à ces machines-ci, n'hésitez pas de rincer une petite fois votre machine sans capsule, sans rien dedans. Vous enlevez simplement voilà, les résidus. On va rebondir là-dessus et on va parler maintenant de l'entretien, chouchouter sa machine trois systèmes différents, donc une évolution dans vos machines à ce sujet-là. Explique-moi. Dans chaque machine, il y a toujours une petite épingle. Donc à un moment donné, si vous remarquez que vous avez un écoulement qui est lent... Donc, donc là, prendre, on par parle exemple, de la circolo. Donc voilà. Mais de toute façon, chaque Dolce Gusto d'office, vous aurez toujours une petite épingle. Alors, soit l'épingle, elle se situe... On va la montrer correctement, parce qu'elle vraiment... Voilà, elle est mise Soit la, la petite épingle, ici, elle là. se situe derrière le réservoir. Je vais la prendre pour te la donner. Voilà. Voilà. Alors, cette petite épingle, elle va servir à déboucher l'orifice d'écoulement. Donc, je vais prendre la machine. Vous l'ouvrez. Toujours la machine débranchée quand okay, vous faites ça. D'accord. Donc, Donc vous... là, la machine n'a rien. C'est une machine euh, d'exposition. Donc, une... la machine n'a jamais fonctionné. Elle... elle est propre, vous le voyez bien. Donc, voilà. Donc, avec cette petite épingle, vous allez venir ici déboucher l'orifice d'écoulement. Et là, vous voyez, la petite épingle, en fait, elle, elle passe elle très facilement. Dedans, donc ça veut dire que l'orifice d'écoulement, ici, bah, forcément, elle est, elle est, nouvelle. Servir, donc elle est, est nouvelle. nouvelle. Donc ça, c'était pour la circolo, cette petite épingle, mais il y a eu une évolution. Alors, on a ici deux machines, une qu'on vient de détartrer et une qu'on a, euh, qu a dû nettoyer, car on l'a reçue d'un client. On va quand même vous montrer parfois comment on reçoit les machines et l'entretien que vous avez. Alors, celle-ci, on a la petite épingle pour nettoyer l'orifice d'écoulement. Oui. Euh, sur la, la drop, drop, sur la Movenza, là, vous avez un autre système. Donc, en dessous, ici, du porte-tasse, vous avez un petit accessoire qui, okay. en fait, va vous permettre. Mais je vois que tu as également, tu as également une, épingle, hein. une épingle. Il y a toujours une épingle. Dans, Dans une épingle toutes, qui est toutes les dedans. machines, oui. il y aura toujours une épingle. Toujours, toujours, toujours. Mais ici, si à un moment donné, vous constatez que l'écoulement il est absent, il est plus que probable qu'en fait, l'orifice d'écoulement est bouché. Donc là vous allez pouvoir intervenir vous-même, éventuellement remplacer la, le petit orifice. Important de bien vider votre réservoir Je ou en tout cas de le retirer parce que sinon vous allez avoir de l'eau sur vous. Et alors ici, vous retirez le porte-capsule voilà. et vous Donc. entrez l'accessoire et vous tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Cette petite Ici et donc CV, en fait voilà. ça c'est l'orifice le, le, d'écoulement, donc si effectivement on n'arrive pas ici à passer la petite aiguille, bon ici ça ne va pas être le cas vu qu'on vient de détartrer la machine, voilà. mais si effectivement ça coince réellement et que vous constatez euh, que la machine ne coule plus, ceci vous pouvez même le changer vous-même. Ok, donc ça, on s'en recommandait, on ne sait oui, pas si voilà. ça passait au magasin. Ça coûte, coûte à peine 4 euros. Si vraiment, il n'est pas propre. Alors, et donc, vous allez pouvoir vous-même vous dépanner la machine. Je vous montrer montré également sur la Movenza, ici. Vous avez également cet accessoire voilà, qui est à l'arrière, comme ceci. On va débrancher la machine pour vous montrer cela. Et regardez bien. Le mode d'emploi vous dira toujours où se trouve... L'accessoire. La regardez l'état de la machine. Ceci n'est pas une machine propre, donc le résultat de café ne sera pas propre non plus. Nettoyez également régulièrement le porte-capsule. Okay. Le porte-capsule passe au lave-vaisselle, pour information. Ouais. Alors, voilà, comme ceci. Et regardez l'état de la petite tute verte. Ici, ceci est à nettoyer et à déboucher. C'est très, très important. Voilà, on va la déboucher. Voilà, donc voilà. Machine propre, machine entretenue, café de qualité. C'est quand même ça qu'il faut absolument oui. retenir. Oui. Mais il y a une nouveauté, car tu nous as amené oui. Oui la nouvelle la petite, Lumio. La petite Lumio. dernière qui s'appelle voilà. la Lumio. On pense toujours effectivement à, à l'hygiène aussi. On, on essaie toujours d'améliorer les machines. Et là, avec la Lumio, on est carrément avec un porte-filtre complètement encapsulé. Et là, vous allez mettre la capsule à l'intérieur, vous allez la fermer et vous allez la placer dans la machine. Donc là, en fait, ce qu'il faut nettoyer, ce qu'il faut nettoyer, c'est directement le porte-capsule. En voilà. fait, vous sortez la capsule et vous et vous nettoyez le porte complet. Donc, ce qui fait que la tête, il n'y a plus forcément besoin. Ça va surtout, en fait, éviter que ici, ça se salisse. L'encrassement se voilà, fasse là-bas voilà, là au -dessus. Il y aura effectivement, oui, voilà. Donc tu voulais également me aussi. montrer deux têtes également différentes, une qui est propre et une qui est abîmée. Je vous ai amené. Des petits échantillons pour vous, en fait, vous permettre de comprendre pourquoi ça peut, en fait, boucher. Donc là, ici, on est sur… Donc, en fait, c'est la plaque qui se trouve… Au-dessus de la machine. Au-dessus. Oui, Cette plaque, vous la retrouvez, vous voyez, en fait, on est toujours sur un même système, quelque part. Hein, D'accord. Ici, c'est une nouvelle plaque. Donc, vous voyez, l'orifice… Est parfaitement débouché, il est propre de... L'orifice est petit, il est débouché et il est propre. Ici, là c'est du calcaire. Donc voilà en fait ce que le calcaire fait. Ok. Donc la seule raison pour laquelle une machine ne coule plus, c'est toujours parce que c'est... Les orifices voilà. sont très petits et donc il faut oui. les déboucher, c'est très important. Entretenez votre machine. Donc on répète Vanessa, les trois grands thèmes. L'eau. Important, utilisez une bonne eau. Le détartrage, suivez votre mode d'emploi et les bons produits. Pas de et... vinaigre pas de vinaigre, effectivement, de vinaigre. et merci beaucoup. Et évidemment, l'entretien de votre machine, débouchez les têtes, entretenez-la, vous la garderez très longtemps. Merci beaucoup Vanessa. Avec plaisir Thomas. D'être au magasin nous expliquer tout ça, j'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas à partager ces vidéos, laisser des commentaires, plus de liens dans la description. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Pinterest, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao Au revoir